Soit toi t'as pas taille, à garder 10-4, je j'vais rien faire avec. Je roule mon badgeon, je du je suis dans la zone, je suis dans le cartel Cette année c'est nouveau complexe, toi t'es trop con, t'es trop bête Quand je mets des points sur ta tête, J'avais trop longtemps que tu payes pas tes dettes Le futur c'est deux matchs, le volant, un demain, frère, je détaille la quête Y'a pas de lendemain, vos paquet de témoins fait des choses en script. Je suis dans ton texte pour les tarifs, pas pour que tu racontes tarifs sur t'arrives T'inquiète on arrive, les désirs sont relancés, je suis pareil, je suis carré. Sous dans la fusée, on fait des projets abusés J'veux pas changer ça tu sais, même si de maillot à succès Même ça du bif j'ai pas sucé, j'ai mon pétard j'ai pas poussé J'irai jamais, jamais que j'ai tout fait, négro crois j'ai plus rien à prouver hey, j'arrive en niker, j'ai pas de western bitch Plus comme un iceberg, que ça sans la poissonne On se brûle les ailes sous miennes, on fait du hors prison Prod'histoire ça. C'est orchidée, c'est sous ce ciel gris Je garde mes secrets, car tout c'est vite. Croise-moi au bistrot, comme à la corniche J'suis dans son marin, il j'en ai morceau Grosse et des torpilles